tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ton mécanicien en relations humaines, en relations hommes-femmes. Je les explique, je les décode je les répare même parfois. Alors si, si c'est un sujet qui t'intrigue et qui t'intéresse, cest le meilleur moment pour t'abonner à la chaîne. J'ai jamais produit, je n'ai jamais posté autant de contenu qu'en ce moment. Alors tu prends ton, ton, ton doigt là, tu le fais glisser sur le bouton abonner, puis à côté, tu as la cloche. Évidemment, la cloche, personne ne sait ce que c'est. C'est quand on aime vraiment un canal, comme ça, on est notifié, hop Dès qu'une vidéo est mise en ligne, on n'est pas obligé d'aller la voir tout de suite. Mais au moins, on en est notifié. Et comme ça, on peut se garder dans un coin de la tête. Mmh, mmh, dès que je sors du boulot, je vais voir la vidéo de Stéphane Edouard. Ou d'un autre qui dit peut-être le contraire. Aujourd'hui, je vous avais promis, enfin plutôt, il y a quelques jours, je vous avais promis un diptyque. C'est-à-dire d'un côté les neuf types... De femmes à éviter. Les voilà, les hommes à éviter, ils arrivent, comme ça, on est quitte. Hein L'équité n'est pas l'égalité. On y reviendra d'ailleurs à cette histoire d'égalité hommes-femmes. Neuf catégories d'hommes à éviter, je n'expliciterai aucune, donc ça sera un petit peu à la mitraillette. Pour avoir le pourquoi du comment, c'est dans mes contenus, c'est sur la chaîne, mais c'est également sur mon blog, comme .com, et, et surtout, dans les contenus payants, les séminaires, la meilleure façon de se procurer les séminaires, c'est d'aller sur matconsulting.fr. Matconsulting.fr, c'est la bibliothèque de tous les séminaires enregistrés depuis que j'ai commencé à en donner en 2005 ou 2006. Et puis si on veut en recevoir un comme ça par mois et puis parler avec moi par téléphone et puis échanger avec les autres clients sur un chat privé, ben, on devient VIP. Le lien est dans le coin de l'écran. Premier type d'homme à éviter. Le fils à maman, celui qui n'a pas coupé le cordon euh, avec maman, j'allais dire le cordon matriarcal, non. Il s'agirait plutôt de côté matrilinéaire que matriarcal. Pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15, 20 ans et qui semblait encore demander quelque chose, qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant, ce fait. Je me sens beaucoup plus libre, je me suis, comme on dit, affranchi. Oui, alors j'ai déjà expliqué, je ne reviendrai pas, je vous mettrai peut-être, si j'y pense, le lien dans le coin de l'écran. voilà qui est fait, je crois. Euh, je vous avais déjà expliqué que les, le rôle so psychosociologique des femmes fatales était de punir ceux qui les garçons qui n'ont pas encore été symboliquement abandonnés assez souvent par maman. On est N-A-I-T on, on est, trois fois... Dans la vie, on est en sortant du ventre de sa mère. On est quand sa mère nous dit « maintenant, t'es un grand, arrête de compter sur moi et tu te débrouilles ». Et on est une troisième fois quand, hélas, nos parents décèdent. Euh, le fils à maman, celui à qui la mère n'a pas dit maintenant tu commences à me gonfler, débrouille-toi, tu es assez fort et, et, et les épreuves te renforceront, est un, est un garçon que vous allez avec le temps dominer, c'est un garçon que vous allez vassaliser, c'est qui n'aura pas la résilience et l'énergie inconditionnelle de vous tenir tête. C'est un garçon dont vous allez vous lasser et c'est un garçon que vous allez martyriser psychologiquement. Il ne, so, il ne pourra pas être votre boussole psychique puisque vous ne pourrez pas être sa boussole physique. Alors, deuxième type d'homme à éviter, le mec cliché. Autrement dit, le stéréotype. Si je voulais être pédant, en sociologie, ça s'appelle les centres prototypiques. Bon, dans le langage commun, ça s'appelle le mec cliché, le stéréotype. Donc oui, alors le gars avec euh, la veste sombre, la chemise claire, les rébanes, euh, le, une Audi euh, blanche ou noire, euh, la maison avec piscine, et dont tous les amis, ou toutes les connaissances, ou toutes les expériences, ou toutes les ex montrées sur l'écran du téléphone ont l'air de sortir d'un catalogue de clichés. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. C'est assez dangereux pour vous, femmes, à titre individuel, puisqu'en réalité, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas développé de goût propre, qui n'a pas développé de goût propre, n'a pas d'assertivité, et c'est souvent quelqu'un qui, par généralement absence de discernement féminin, est arrivé à gruger son monde, est arrivé à penser qu'il avait un... À avoir, à avoir un succès réel, puisque les, les, beaucoup de femmes sont séduites par des archétypes masculins, ceux qui ont le, dé, le plus petit dénominateur commun de tous les codes de la réussite, donc ça peut être le t-shirt gris en V avec le biceps qui sort, ça peut être pour les, les CSP+, ça va être tous les signes de la bourgeoisie, la, la jaguar, la, ville, la maison de villégiature dans, dans, dans le sud de la France, le sud-ouest, pas le sud-est, voilà. Tous ces clichés-là vont dispenser l'homme de, de développer une singularité, une, un discernement, une assertivité propre, en, a, en arborant tout simplement les le plus petit dénominateur commun des codes de succès des autres, et vous pourrez avoir des surprises. Peut-être pas, je vous le souhaite que ça se passe bien, dans l'immense majorité des cas, le jour où vous allez déchanter, vous allez déchanter d'autant plus sévère, vous allez prendre cher, avec un mec qui était une collection de clichés de l'inconscient collectif. Alors le troisième, la troisième catégorie d'hommes à éviter, elle, elle découle de la seconde, on aura presque pu en faire un, un bis, comme on dit ici en Italie, où, où, où, où je me trouve... Euh, Faril bis, c'est une expression très commune pour dire tu m'en remets une couche. Alors le, le, la catégorie 3, c'est le matérialiste, c'est-à-dire celui qui, et malheureusement il est encouragé par la réalité, puisque la réalité est plus misogyne que le plus misogyne des misogynes, il a remarqué que le fait d'étaler des possessions matérielles de bon ou mauvais goût le rendait plus ou moins intéressant, donc il en rajoute sans cesse. Alors lui, euh, il est... Le, le, le problème, ça va, ça va être quoi Ça va être, premièrement, le décalage entre la promesse et la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, la promesse dépasse ce qu'on est en mesure de... de, de on, on signe presque des chèques en blanc sur ce qu'on est en mesure de délivrer par la suite. Donc, ça risque d'être beaucoup de déceptions et puis ça risque d'être également euh, un échange, finalement, assez... Euh, il va falloir, dans ce cas-là, si on veut garder et ne pas être déçu par un homme très matérialiste, il va falloir un contrat de couple, c'est-à-dire une conversation... Pas que forcément quelque chose d'écrit, on ne parle pas d'un Pax, on parle d'un contrat oral, on parle d'une conversation de répartition de rôles extrêmement clairs. Il n'y a que comme ça qu'on peut tenir avec un homme matérialiste. C'est une répartition des rôles extrêmement clairs où il sera attendu que votre rôle soit rempli à 100% à la perfection. Puisque lui, il va envoyer du cash 100% du temps, il va s'attendre à ce que vous remplissiez le rôle qui de la bimbo, qui de la femme au foyer, qui de je ne sais quoi en permanence, et vous serez sanctionné quand vous ne le ferez pas. C'est le problème du mec matérialiste, c'est que pour lui, il y a action-réaction. Tant qu'il envoie du pognon, il attend que vous jouiez le rôle que, que, qui, qui vous a été euh, euh, attribué euh, de bon gré, malgré. Et quand vous ne le ferez pas parce que vous avez mal à la tête, parce que vous êtes triste, parce que vous avez perdu votre grand-père ou parce que vous êtes en plein doute existentiel, eh bien, il va s'agacer, s'énerver, il va tout casser comme on casse son jouet, puisque c'est un matérialiste, et donc il va penser qu'il peut racheter son jouet. Alors voilà, c'est une relation friable et potentiellement cassante. Quatrième catégorie d'homme à éviter, l'autodestructeur. L'autodestruction est, pour employer du langage courant encore une fois, dans les gènes de... H, hein, raison pour laquelle autant d'artistes sont euh, addicts, sont dépendants de substances, de, de psychotropes, de drogues, d'opiacés, d'alcool, d'opium, de tout ce qu'on veut. Euh, L'autodestruction, c'est dans H, raison pour laquelle, je l'ai expliqué encore une fois dans la vidéo « Femme fatale dont je vous parlais précédemment, H n'a pas besoin de femme fatale. il a besoin de femme vitale, car H a déjà la mort en lui. Son but est de créer du concept et de donner la mort. Le but de F est de créer et d'entretenir et de maintenir la vie le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle c'est F qui fait les enfants et c'est F qui est dans le social et c'est F qui aide les, euh, les blessés. Euh, le 1, 2, 3, 4, 5e catégorie d'homme à éviter, le mec qui n'est pas prévenant. Alors là, j'ai toute la bande des hétérobinaires qui va dire « mais comment ça se fait Il passe du, dans, le, dans le camp de l'ennemi, il faut, il faut être prévenant, il faut être gentil. » Non, d'abord la gentillesse n'est pas ce que vous croyez. Et la prévenance, ce n'est pas se faire marcher dessus. Être prévenant, c'est voir en avance. C'est voir et venir en avance. C'est prévenir donc venir voir en avance et prévoir, c'est simplement à la source d'expériences en... plus enrichissantes. Le mec prévenant, c'est le mec qui va s'assurer que l'endroit où on se rend est ouvert et qui va réserver. Le mec prévenant, c'est le mec qui va s'assurer que dans la voiture ou quand on part quelque part, on a des pansements parce que le jour, la fois sur mille où on va se faire mal et où on va se couper, ça va pourrir le week-end. Le mec prévenant, c'est celui qui va s'assurer que si on est dans une période de grève, le vol est maintenu avant de se pointer à l'aéroport et de se retrouver la gueule enfarinée au milieu d'une queue de 500 personnes euh, en train de hurler au comptoir Vueling. Voilà. Le mec prévenant, c'est celui qui va déployer le double d'efforts pour que vous en fassiez deux fois moins. C'est ça un mec prévenant. Donc évidemment, le type qui n'est pas prévenant, le type qui se laisse comme ça porter par les événements pensant dans une euh, béate euh, théorie que tout va bien se passer, eh bien non, euh, tout se passe bien pour les gens prévenants, pour les gens qui anticipent les difficultés, qui les aplanissent. Et je vous conseille fortement d'éviter quelqu'un qui ne comprendrait pas ça. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième catégorie, le mec qui te rappelle, je ne sais plus si on se tutoie, si on se voit. Ben, allez, on se tutoie à partir de maintenant, ça y est, on se connaît. Euh, sixième catégorie, le mec qui te rappelle sans cesse à quel point son temps est précieux. Alors, celui, le, son temps est toujours compté, il, il faut batailler pour le voir, il a toujours une heure ou deux. Bon, ben, c'est qu'en général, il a, il a mieux à faire. En général, ce mieux à faire, ça s'appelle sa femme, ses enfants, son foyer ou sa, ou sa maman, s'il n'a pas cassé avec maman. Souvenez-vous du point numéro un. Donc voilà. Donc, quelqu'un qui vous fait sentir à quel point c'est un luxe et un privilège qu'il vous ait octroyé une demi-journée. Envoyez-le un peu se, se, se, se faire gentiment enculer. Euh, catégorie 7, si je ne m'abuse, je n'ai pas mis du numéro, vous m'en excuserez. Le troll Internet. Alors, le troll Internet, c'est celui qui, le soir, s'empresse de se connecter à 4 forums, 5 comptes Twitter, 6 pages Facebook avec des pseudos évidemment tous différents, des adresses e-mails différentes, pour y défendre des opinions sur des, des, des, des réseaux hautement fluctuants, instables, liquides, où tous ces pseudo débats vont évidemment euh, complètement couler, descendre par le bas. Ça va disparaître dans les, dans les poubelles d'Internet, mais il ne peut s'empêcher le soir, pendant que vous allez vous coucher ou pendant que vous auriez mieux à faire, Suivez mon regard. Il ne peut s'empêcher de taper nerveusement avec son identité virtuelle, là, pour débattre du bien fondé de ses opinions politiques ou autres. Non, non. Alors, celui qui a une vie virtuelle trop riche, en général, est en général déficient dans la vie, euh, dans la vie pratique. Méfiez-vous-en. Avant-dernière catégorie. Alors là, je vais en glisser une petite à quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur une émission de télé. On ne mentionnera... On ne mentionnera... On ne... Blablabla. Mentionnera pas son nom, on se, on se bornera à mentionner son prénom, Pascal. Euh, voilà, moi, quelqu'un qui conclut un email par euh, la liste de ses compétences, certifications, un diplôme, est presque toujours un con. Hein. Donc voilà, bon, moi, quelqu'un qui signe un email, professeur Pascal, mm, mm, euh, faculté de psychologie des sciences de l'éducation, institut en recherche en sciences psychologiques, responsable de blablabla, bla, bla, bla, bla, faculté de blablabla, bla, bla, bon voilà, hein. ça c'est euh, un aphorisme de, de Confucius dans, dans je ne sais plus quoi, l'art de la guerre ou je ne sais plus quel livre d'aphorisme. Un gouverneur a, dont il traversait les terres humblement sur sa mule ou sur son cheval, un gouverneur a voulu le rencontrer, puisque bon, il savait quand même qui c'était, c'était quand même Lo Tse, le grand philosophe euh, chinois, et ou Mongol d'ailleurs, je ne sais plus, je ne sais pas s'il était, euh, était d'un camp ou de, de l'autre de cette muraille qui n'avait pas encore été créée, et, et le, le gouverneur dont, qui a administré les terres en question a sollicité une entrevue et dans sa, dans sa sollicitation a, a listé comme ça toutes les terres qu'il a comme autant de compétences et de possessions. Et l'autre ceux l'a, la, la renvoyé en disant « Quand tu me feras parvenir une missive où il n'y aura que ton prénom, l'objet de ta demande et une formule de politesse, je te répondrai. Quand tu me listes l'ensemble de tes, de, tes, de tes attributs, euh, en gros, il lui a dit en chinois, ding dong c'est-à-dire je te prends pour un, pour un gros con. Donc euh, voilà, petit clin d'œil à un ex, un ex collègue Et dernière catégorie de mecs à éviter, enfin dernière, non, cette liste elle est, pure, elle est non exhaustive et puis elle est purement subjective. Complétez-la avec vos expériences perso. On se revoit parce qu'on est, est à la fin, à la fin on se vous voit, c'est comme ça dans la vie. On, on la complétera, vous la compléterez cette liste dans les commentaires ci-dessous avec vos expériences de mecs à éviter. La, la dernière catégorie pour moi dans ma liste subjective, c'est les... Est-ce que je vais oser le dire ah, je, je, les vois, je les vois d'ici, dici déjà batailler, ils vont s'énerver. Je vais devoir leur maintenir la tête à distance comme ça, puis ils vont, avec, leur, avec leurs petits bras, ils vont mouliner. Évitez les, les, les, les mecs petits. Alors, oui, je sais, je suis désolé, je connais des mecs petits qui sont adorables. Alors, on va reformuler. Évitez les mecs qui ont accumulé un certain nombre de râteaux ou d'échecs avec les femmes. Pourquoi Parce qu'ils ont créé du ressentiment et ils n'hésiteront pas en général à vous le faire payer. C'est triste, c'est tragique, mais comme dit quelqu'un que je regarde toutes les semaines dans son émission, euh, il ignorait que la vie est tragique. Alors oui, voilà, euh, sur ce, attends, faut pas trop que je bouge pour ne pas devenir flou. Sur ce, c'est à toi de jouer dans les commentaires, cette liste est forcément incomplète. J'attends de te lire, et comme d'habitude, pendant l'heure ou deux qui suivra la publication de cette vidéo, je répondrai à tout 100% des commentaires avec la grande franchise qui me caractérise. Voilà, commente, c'est à toi. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille. Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une audit. Il a une âme. Il aura la femme.